Si comme moi, vous vous demandez ce qui se passe après la fermeture du métro, c'est le moment. Il est bientôt une heure du mat' et avec vous, je vais tester mon premier job de nuit en tant qu'électromécanicien chez Keolis Rennes qui recrute pour mon deuxième épisode. Alors, je vous présente Stéphane qui est responsable de la maintenance des courants forts chez Keolis Rennes. Merci de nous accueillir Stéphane. C'est un plaisir. Et explique-nous, on se trouve ici ce soir Alors ici, on est dans le garage atelier de la Maltière, donc à l'ouest de Rennes, à l'extrémité de la ligne B du futur métro. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait ici eh bien, on y fait de la maintenance. On y retrouve en fait la direction de la maintenance, de l'ingénierie et des projets. Et on fait sur place, en fait, la maintenance des futures rames du métro de l'ANB. Qu'on voit derrière. là. Voilà. et au rez-de-chaussée, on retrouve des ateliers dans lesquels sont préparées des interventions qu'on réalise en ligne. D'accord. Et alors, ton actualité, c'est le recrutement, c'est ça C'est pour ça que je suis là ce soir. Pourquoi Absolument. vous recrutez On imagine bien qu'avec un nouvel ouvrage comme la ligne B en exploitation-maintenance et tous les bâtiments qui y sont liés, comme les parkings relais, les agences commerciales, euh, on a besoin en fait, de compléter les équipes. On va okay. être pas loin de doubler euh, le wow. nombre de personnes intervenantes. Et quel profil tu recrutes Donc c'est des électromécaniciens c'est des un... électromécaniciens, bien évidemment. Essentiellement, on fait des gens qui ont au moins 5 ans d'expérience et d'un niveau allant de bac pro à BTS environ. Et quelles sont les valeurs qu'il faut Alors, les valeurs essentielles, <rire> ce sont des valeurs d'esprit euh, d'équipe, de, de, de savoir-être, euh, c'est-à-dire des gens qui sont impliqués, euh, engagés en fait dans la responsabilité qui, qui nous est confiée, de façon à ce que le métro euh, tourne sans arrêt, euh, coûte que coûte. Ok, mais écoute, moi ce job m'intéresse, mais il consiste en quoi au juste ben, Je te propose d'aller le découvrir sur le terrain. Serge et michael sont sur le point de partir parce que le métro ferme. Et tu vas les accompagner Eh bien, écoute, merci, quelle chance Bonne nuit Bonne nuit Bonsoir Salut Jerry Ça va Bienvenue chez Keolis -Ren. Merci Je te présente Mickaël Ok, donc toi c'est Serge Voilà, okay. moi c'est Serge Enchanté. On va faire une équipe tous les trois pour eh ben, apprendre super. ton nouveau métier Ok Donc on va y aller On Allez. prend nos caisses à outils et on est parti en camion Go C'est parti Serge, explique-moi en quoi consiste ton job et surtout notre mission ce soir. Eh ben mon job à moi et michael c'est de fournir l'électricité à tout le métro. Okay. Que ce soit sur la voie, le 750 volts, les escaliers mécaniques, les prises de courant, les ascenseurs, les pompes de relevage dans les stations. Elle, ce soir, on est là pour faire de la maintenance préventive sur les portes palières. Donc, On va contrôler une platine et on va contrôler le jeu de la vis qui entraîne l'ouverture des portes et la fermeture. Pour contrôler son usure, pour voir si elle peut encore durer dans le temps ou s'il faut prévoir la changer. Ok, donc du préventif, du, préventif, duratif. du curatif et de la maintenance prédictive, c'est ce qu'on fait là sur la vis. Ok. Et Michael, toi, pourquoi tu aimes ce job chez Keolis Rennes Alors moi, j'aime ce job pour l'autonomie, le travail en équipe et le petit coup d'adrénaline. Bon, et les qualités qu'il me faut pour bosser dans votre équipe Rigueur, vigilance, être à l'écoute, disponibilité et surtout le sourire. Plus que des diplômés, on recherche des collaborateurs expérimentés euh, qui seront formés de façon théorique et pratique euh, et suivront un tutorat euh, sur le terrain. Tu travailleras en horaire décalé, le métro ne dort jamais. Force et courage Fort 20 000 volts, c'est fort en tension Electro, rap, hip -hop, rock, Électro, rap, hip-hop, rock, électromécanicien aussi. Le star, le star, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Fier de contribuer à la fiabilité des transports publics. Ouais, ouais Christophe, je vais remettre la PP3 en service. Ça marche. Ok. Allez bonne fin de nuit. Et bonne journée, salut. Merci. ciao. Bon les gars, merci beaucoup pour la découverte de votre métier cette nuit. Merci, merci Jerry. Moi j'ai adoré cette expérience. Bon J'ai d'autres équipes Keolis Rennes à rencontrer. Par contre, si vous, vous avez envie de bosser à la maintenance, n'hésitez pas, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode en immersion chez Keolis Rennes. Et là, il est 6h du match, je vais aller me coucher vraiment. <rire> Salut les gars. Salut. Bon les gars, c'est la coupe le métro.